Bonjour, Jean-Claude Bierge. Bienvenue à une nouvelle vidéo sur le coaching en gestion de vente. Aujourd'hui, on va voir comment déterminer un plan de coaching. Quatre éléments à déterminer. Le premier élément important, c'est faire le lien entre ce que la personne sait et ce que la personne devrait savoir. Donc, savoir avec l'expérience, les connaissances, euh, euh, vous avez, la formation académique, tout ça. Donc, on doit planifier quels sont les connaissances clés à avoir et, savoir, et évaluer l'employé, savoir où ce il est pour faire le lien entre les deux. Deuxième point, c'est comment la personne réalise sa tâche actuellement et comment elle devrait réaliser sa tâche pour être au top des performances. Donc, encore là, ça prend une analyse et on doit faire des modifications en coaching pour amener la personne à ce niveau-là. Troisième point du plan, c'est quelles sont les ressources et outils nécessaires pour réussir. On regarde ce que la personne fait et comment on pourrait améliorer le processus par des outils. C'est un peu comme, très simplement, un menuisier, pas de marteau. Le menuisier va être bon, mais ça n'avancera pas très vite au niveau du chantier de construction. La vente, c'est la même chose. Avez-vous des outils? Avez-vous un CRM efficace? Avez-vous des stratégies d'inbound ou outbound marketing pour venir renforcer le travail du représentant des ventes? Ça fait partie de l'analyse et de ce qu'on doit amener en coaching. Le dernier point à mettre en relief lorsqu'on prépare un plan de coaching, c'est les résultats qui sont actuellement obtenus versus les résultats qui sont visés. Lorsque ces quatre points sont intégrés dans un plan de coaching, on a un plan de coaching qui est très efficace, qui va autant aider la personne à se développer sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Vous voulez instaurer des plans de coaching au sein de votre organisation? Je vous invite à communiquer avec moi au www.jacquelaberge.ca ou encore par téléphone au 418-254-2979. Merci.